Nous sommes le 1er mai, donc euh, je voulais vous montrer, en fait, euh, j'ai retiré mes cuves, là, euh, mes trois cuves et le but du jeu, en fait, aujourd'hui, c'est de remonter le niveau des cuves pour euh, que les cuves soient au-dessus des bacs de culture, euh, pour me permettre, en fait, de pouvoir irriguer euh, par simple gravité. Donc, euh, une fois que ça sera fait, je pourrai enfin euh, faire la descente correctement de, de mes gouttières vers les trois cuves, les relier tout ensemble et faire un débordement en fait, un système de débordement pour qu'une fois les trois cuves remplies, qu'on envoie en fait l'eau, le surplus d'eau ici en fait derrière j'ai un j'ai un tuyau en fait qui passe dans le drain tout le long de mes cuves et qui, se, et qui file vers le plus perdu. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Là, je me suis rendu dans le magasin de bricolage hier pour acheter des parpaings de, de 25 de haut. Donc voilà, j'ai tout stocké là et je vais construire mes trois niveaux pour pouvoir surélever mes cuves. Voilà. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour, pour l'état des cuves là, qui sont positionnées sur trois rangées, trois hauteurs de de parpaing de 25 de haut de 25 cm donc 75 cm voilà donc on voit que par rapport à la hauteur du bac on sera bien au dessus je dirais 10 cm facile hein, voire 15 euh, malheureusement en fait euh, j'ai mal calculé j'ai changé de, de de façon de positionner mes, mes parpaings euh, euh, en, en les montant donc j'avais prévu 6 parpaings au lieu de 7, et donc il me manque une, un étage en fait. Donc euh, bah je vais aller chercher ça demain, et en même temps je vais faire le point pour, euh, sur les raccords qu'il me faudra pour euh, réaliser la distribution de l'eau à partir des gouttières. Voilà, donc euh, on se retrouve devant les cuves là, donc c'est bon, j'ai bien monté à mon dernier étage là, donc on voit bien que je suis... Euh, au moins 20 cm en réalité euh, facile hein. 20 cm par rapport euh, surtout que c'est 20 cm par rapport au bois mais euh, la terre se trouve à 10 cm à peu près en dessous donc là je dirais que je suis à allez, 40 cm le, le, le bas des cuves est à 40 cm du sol de la première cuve euh, sachant que mon terrain en fait il euh, y a une légère pente et donc euh, chaque bac est, est plus haut euh, que, que, le, que le suivant donc euh, donc quand j'arriverai au niveau de, de ma serre ou de mon abri euh, j'aurai un bon dénivelé par rapport à, à, à mes cuves donc il n'y aura aucun souci de, de, de, de vitesse en fait d'eau euh, pour euh, pouvoir euh, alimenter tout ça pour pouvoir arroser tout ça donc euh, voilà je vous montre un petit peu ce que j'ai installé voilà donc je suis parti de la première cuve j'ai acheté un kit euh, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse donc un kit pour relier mes trois cuves donc avec du Plymouth hein. ça c'est du Plymouth des raccords qui vont bien et donc ensuite on passe sur un T pour la deuxième et une euh, pour la troisième pour pouvoir ensuite sortir euh, sur euh, pour pouvoir sortir sur un, un petit robinet comme ça. Donc le robinet moi je l'ai changé. Euh, en principe il est en plastique. Donc euh, je voulais avoir une sortie qui descend et le, la sortie était droite. Mais euh, bon voilà je sais plus combien ça coûte. Euh, il faut euh, j'ai aucune idée je me rappelle plus mais bon toujours est-il que comme ça voilà donc il me suffira d'ouvrir chacune des vannes pour qu'elle alimente à un seul endroit à, en eau donc à partir de là euh, j'ai mis un tuyau là pour tester je changerai les raccords parce que je m'en sers pour euh, je m'en sers pour faire le béton euh, ce tuyau donc euh, donc euh, je vais mettre quelque chose de neuf et voir peut-être plus solide que du plastique on va voir s'il y a des raccords un peu plus, euh, plus durables et donc euh, je pourrais euh, commencer par mettre un arrosoir et euh, je pense que je mettrai un dérouleur euh, comme j'en ai un le, sur le côté de la maison euh, pour pouvoir euh, tirer, euh, tirer le tuyau euh, et alimenter progressivement euh, chacun de mes bacs donc euh, il faudra que je réfléchisse à l'endroit où je vais le positionner il euh, y a des chances pour que je le positionne ici, en fait, euh, le long de, du muret. Il faut que je vois si ça ne me, me gêne pas pour circuler, parce que c'est quand même assez euh, épais. Donc euh, je, je vais voir. Euh, sinon, éventuellement, euh, euh, je pourrais le, le positionner ici. Mais j'ai peur que ça bouge, parce que les, les parfums ne sont pas fixés, donc euh, je, je vais réfléchir à ça. Sinon, euh, autre possibilité, euh, je peux le, le fixer aussi. Euh, euh, sur, euh, sur le mur, là, euh, à voir. Donc en le mettant sur la tranche. Euh, bon voilà, il faut voir si esthétiquement ça reste sympa, ou sinon à l'arrière. Donc euh, voilà, je vais vous montrer le haut euh, de l'écoulement. Donc voilà, ma gouttière descend avec un angle, un angle droit. Donc, j'ai pris que des ongles droits parce que j'avais pas énormément de, de surface. Voilà, j'ai mis des T à chaque fois, et ensuite j'ai un retour là-bas. Voilà, donc, voilà. donc sur, le, sur le tuyau de retour. voilà donc on voit le tuyau de retour ici, qui redescend voilà, et qui redescend vers le drain et il redescend vers le drain en fait que j'ai positionné le long et qui va jusqu'à mon puits perdu donc voilà donc je vous montre un petit peu euh, l'évolution, bon ça n'a pas beaucoup bougé j'ai cassé mon bas euh, en voulant euh, approcher la cuve, bon, tant pis, euh, je suis un peu déçu, mais bon, il fallait que je fasse attention. Donc, ici, ici, euh, oignon et ail perpétuel, donc je ne sais plus qui est qui, euh, on verra bien quand ça poussera, donc ils, ils, ils poussent pas mal, hein. c'était une simple tige qui était un peu défraîchie pour chaque, et on voit que ça a bien... Euh, ça a bien verdi donc je suis assez content ils ont bien repris là j'ai euh, donc la ciboulette donc un pied que j'avais déjà plus deux autres là, qui fait d'ailleurs des graines je pourrais le récupérer plus euh, deux autres euh, que j'ai replanté cette année parce que en fait je, je me suis aperçu j'en avais, j'en avais pas assez en fait je, je n'utilise que ça et le persil donc là les salades que j'ai acheté chez gamme vert et la bourrache donc euh, qui s'est bien plantée hein, on voit que là euh, c'est bon, hein, les, les feuilles sont bien. sont, sont, sont fortes. Hein, on voit que. voilà, c'est bien implanté. J'ai pas eu de perte sur la bourrache, donc je suis assez content. Voilà, mes petites salades. Euh, que, que, que j'ai faites moi. Donc euh, voilà, j'en ai quand même trois là, 4 qui poussent. Il faudra que je remplace les, les trous. Euh, que je comble les trous là. Là, j'en ai encore deux de bourrage encore, et euh, encore de salade. Voilà. On va aller voir, euh, alors je vais vous montrer le niveau d'eau là, parce que en fait, pour l'instant j'ai n'ai pas euh, collé les éléments avec la colle PVC, là, les éléments de, de la descente. Euh, donc euh, voilà, on voit qu'il a plu un petit peu cette, cette nuit, pas énorme, mais on voit qu'il y a quand même un petit peu d'eau dans la première cuve. Donc euh, le but, euh, c'est que la première se remplisse, et une fois qu'elle est remplie, le tuyau va être saturé d'eau et donc il va continuer son chemin. L'eau va continuer son chemin dans, le, dans le, la suite du tuyau et va alimenter la deuxième. Et ainsi de suite, jusqu'à la troisième, quand la deuxième sera saturée, quand le, la deuxième portion sera saturée. Donc on va voir si euh, ce que, ce que j'ai imaginé fonctionne. Je pense que oui, mais bon je, je préfère toujours tester euh, sans fixer pour euh, au cas où. Euh, essayer d'imaginer autre chose mais bon euh, je, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus voilà on va aller euh, on va voir un petit peu ce que j'ai mis à côté donc euh, voilà donc ça c'est des salades euh, que j'avais euh, fait pousser euh, l'année dernière en fait en, en fin d'année bon voilà je les ai déplantées elles étaient dans un autre bac je les ai déplantées je les ai mises là j'ai mis deux deux bourraches là une là et une là bas j'ai mis un, des concombres bon ils, ils ont l'air de faire la tête là ils ont pas trop supporté donc je pense que les concombres c'est assez fragile c'est pour ça que il m'en reste encore mais euh, j'ai refait des semis et euh, que je ferai su, su, pousser dehors en fait euh, à la lumière même s'il fait plus froid parce que j'ai peur qu'ils euh, ne résistent pas euh, aussi bien que les tomates là par exemple on voit sur Ce bac là, j'avais mis euh, bah, je crois le lendemain ou deux jours après celle que j'ai positionné dans ma serre, donc euh, voilà. On voit que bah, cela résiste, euh, ils sont pas du tout protégés. Donc j'ai eu l'occasion de, de mettre des ficelles là, donc pour euh, pour les tutorer. Donc pour l'instant, bien sûr, ils servent pas à grand chose. Euh, les, les, les pieds de tomates sont pas assez grands, mais bon, voilà. C'était juste pour voir ce que ça allait donner. À côté des, des salades j'ai mis euh, mes, euh, mes cacahuètes. Donc euh, bon il y a eu du vent, donc les, euh, certaines ont été cassées sur le haut, voilà comme là par exemple. Mais euh, je pense que ça leur. Euh, voilà, c'est pas gênant. Elles ont été cassées, elles vont continuer à pousser. Donc voilà, mais elles se sont bien acclimatées. Là, ça fait plusieurs jours qu'elles y Ça va faire euh, 4-5 jours. Donc elles se sont bien acclimatées. Au milieu, j'ai mis euh, des haricots donc euh, hariconin améthyste donc j'ai mis qu'une seule rangée parce que bon, ça devient quand même assez grand les haricots idem pour les les tomates donc là je vais voir si j'ai encore la place devant pour mettre autre chose j'aurais bien aimé euh, mettre euh, mes poivrons donc euh, je vais voir si euh, j'aurai la place de, de, de les mettre là j'ai mis mon kiwi que j'ai déplacé au moins deux trois fois euh, donc voilà, donc là j'ai retiré la, la barre que j'avais mise, et je le fais courir le long du poteau. Donc je vais voir, je pense que je compléterai le, le support pour faire quelque chose de, de plus large, en fait, de plus de possibilités d'accroche, donc je vais réfléchir à ça. Et même de voir pour mettre une barre, enfin une ou deux barres sur le haut de, de la pergola, de, de, de ce côté là en fait. Donc euh, horizontal, donc, je, vais, je vais réfléchir à ça. Donc là, j'ai un, un kiwai que j'ai acheté l'année dernière, j'ai euh, installé en fin d'année. Donc là, il est vraiment petit. On voit qu'il y a du vert là. Donc ça pousse. Bon, il aura pas le développement de celui-là. Hein. Je l'ai depuis trois ans, je crois, deux ans. Donc euh, voilà. là, Il me restait quelques cacahuètes qui n'étaient pas super grosses. Donc j'ai remis euh, tel quel. Là, on voit que. Pareil euh, les concombres. Donc là on voit le deuxième pied de concombre. Pareil, il y a des fleurs, mais euh, bon, il va peut-être, il va peut-être euh, survivre celui-là. Il n'a pas l'air euh, mort. On voit la, la, la tête de la feuille du ici là, cette feuille là, qui m'indique qu'il serait encore en état de survivre. Donc euh, bon. On va voir. Là, j'en ai mis un autre. Et pareil, on voit que la, les premières feuilles ont été grillées parce qu'il n'avait pas l'habitude d'être dehors. Mais par contre, on voit que les autres sont très vertes. Donc, euh, je pense aussi qu'il va survivre celui-ci. Donc, euh, bah, les deux qui ont survécu, euh, ce sont les, les mêmes variétés. Donc, euh, Punakera. Donc, on verra ce que ça donne. Là, bon, j'ai ma bourrache. Voilà, il y a une feuille cassée, mais. Euh, il y a encore d'autres feuilles qui repoussent, donc il n'y a pas de souci. Là, j'ai mis. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai acheté. J'en ai fait moi-même, mais j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Donc, j'en ai acheté un. Donc, un coqueret du Pérou. Donc, pour voir ce que ça donne. Donc, au milieu de. sur le poteau central, j'ai mis une grande capucine grimpante. Donc, voilà, je vais essayer de la faire courir le long pour attirer les pollinisateurs. Donc j'ai fait pareil sur le bac, le premier bac. Donc elle est, elle est entre les, les cacahuètes, on va voir ce que ça donne. Là j'ai remis une autre bourrache. Dans ce bac là, j'ai pas grand chose, j'ai juste mes salades en fait, mes semis de salade. Bah, D'ailleurs je pense qu'il y en a certaines que je vais mettre dans mes jardinières, comme la rouge là. Non, ça c'est l'étiquette correspond pas, voilà Butter Crunch. Donc, celle-ci, euh, vu la tête qu'elles ont, je pense que je vais peut-être attendre un peu. Je vais voir là, j'ai quelques apias là-bas, donc euh, je vais attendre peut-être qu'elles grossissent un petit peu et je les repiquerai dans, euh, euh, de, dans mes jardinières. Donc, là aussi, j'avais un autre cucurbitace que j'ai implanté ici. Donc une courge spaghetti. Là, au fond, j'ai, euh, j'avais fait ça l'année dernière. Je l'ai redéplacé encore parce que comme j'ai tout réorganisé. Donc là, j'ai une salade witloof que j'ai déplacée encore euh, pour la récupérer les graines. Donc je l'ai mise là dans le coin pour la faire euh, la laisser monter en graines. Là, j'avais un chou euh, kale euh, que j'ai voulu récupérer qui était assez joli. Voilà. Donc il a l'air de reprendre un peu du poil de la bête. Là, il a. Et il était un petit peu fané, mais là, ça y est, il est reparti. Donc euh, voilà. Donc euh, alors, ça se voyait peut-être pas dans la vidéo sur les pommes de terre, mais euh, j'ai mis euh, j'ai mis un passage. Hein, donc euh, entre mes, mes pommes de terre et, et mes tomates. Donc euh, bon, il y aura quand même un écart entre eux. Là, il faudrait que j'arrose parce que j'ai positionné là mes bacs mes mes bacs euh, de oignons euh, et poireaux. Donc, mais bien sûr ils sont à l'abri de, de l'eau. Pour l'instant il bah, n'y a, y a pas de signe de pouce là, au niveau des pommes de terre. Donc euh, bon, ça fait que quelques jours hein, bien sûr. Euh, peut-être peut ici, je sais pas. Là on voit des petites choses. Alors peut-être que euh, on aurait le, les graines de lin, peut-être. Donc euh, comme il y en a plusieurs, en fait ça semblerait logique que ça soit ça. Là j'en ai là aussi donc je pense que c'est le lin qui pousse ici donc on va voir, on va voir ce que ça donne là, ce qui est très bien parce que il a plu là pendant trois jours à peu près ça fait trois jours qu'il pleut un petit peu tous les jours pas très fort mais un petit peu donc, euh, donc voilà je suis assez content euh, ici on a les, les fraises donc euh, voilà je les ai nettoyées je les ai paillés, euh, j'ai remis de, euh, du compost et du fumier. Donc, euh, mais ils étaient déjà en fleurs. Hein, Ce euh, n'est pas ça qui les a, euh, qui a déclenché la, la floraison. Mais euh, voilà, donc là, euh, bah, ça devrait bien donner hein. cette, cette année. La, je crois que c'est la troisième année. Donc euh, le but en fait c'est de les laisser sur place parce que, alors, une chose que je ne vous ai pas expliquée avec ces bacs, euh, c'est que je mets dans mes bacs toutes les plantations que je souhaite mettre à l'abri de mon chien, euh, qui est un mâle et qui a tendance à lever la pâte, et donc arroser de pipi, euh, bah, tout ce qui se trouve à sa portée. Donc euh, j'avais pas envie de manger des fraises euh, qui ne soient pas... Euh, soit pas très propre on va dire même si on les lave on a toujours l'idée que le chien est passé euh, à cet endroit là donc euh, voilà en faisant comme ça en fait je les mets hors de portée de, de mon chien et donc euh, j'essaie de répartir mes plantations euh, pour que par exemple euh, ici là j'ai une légère pente j'ai mis euh, échalotes et ail donc c'était il y avait de la grisette avec de l'ail violet en fait que j'ai mis euh, pour, euh, pour l'automne, en fait, l'automne dernier. Et donc tout, tout ce qui est sous terre, comme les pommes de terre, ça ne risque rien par rapport à mon chien. Donc euh, il peut arroser, il n'y a pas de souci. Euh, euh, moi les pommes de terre, euh, elles, elles seront propres quand je les prendrai, euh, ça, ça ne risque absolument rien. Par contre, la salade, euh, euh, les haricots, enfin tout un tas de choses comme ça, je préfère que ça soit hors de portée. Euh. Donc, euh, et puis bon, j'ai aussi l'avantage de les avoir à hauteur donc les pommes de terre de toute façon euh, c'est plus facile de les, de les déterrer en étant au sol plutôt qu'en qu hauteur je trouve mais bon euh, donc euh, voilà j'ai essayé de répartir mes plantations euh, aussi en fonction de ce paramètre là donc là j'ai encore une salade qui pousse spontanément donc là je voulais vous montrer ce que j'ai fait euh, Donc. Voilà, ici euh, j'ai euh, essayé de mettre en place ma mille pas là, donc euh, les, les tournesols, donc je les ai euh, tutorés. Euh, j'ai mis aussi du, du maïs après, donc on le voit ici, le maïs. Donc euh, bon, euh, avec le vent ça a un peu plié, hein, donc je sais pas si ça va survivre ou quoi. Je sais pas, j'essaierai je de les tutorer, euh, je sais pas pas ce que ça peut donner donc là c'est le maïs doux ensuite euh, bah là j'en ai, ai plus donc euh, euh, j'ai euh, au, au dernier piqué je crois un petit peu avant je sais plus donc euh, j'ai mis du, des petits pois grimpants donc pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui soit sorti donc on, on va voir j'ai justement j'ai pas couvert pour que ça puisse sortir plus facilement donc, euh, donc voilà et ensuite, dans le prolongement, il me restait quelques fèves, euh, des fèves de Séville, là, donc euh, euh, je les ai mises, là, donc, euh, et à la fin, j'ai mes poireaux que j'ai déplantés, euh, qui se trouvaient dans mon dernier bac, là-bas, et que j'ai mis là pour euh, les faire monter en graines. Donc euh, ici, on a des courges, alors euh, euh, les étiquettes sont de l'autre côté, mais euh, bon, je sais plus, il y a butternut, red curry, donc euh, elles ont l'air d'avoir survécu, hein, celle-ci est très jolie. Euh, l'autre est un petit peu moins belle mais euh, elle a pas l'air euh, elle n'a pas l'air en, en difficulté. Et l'autre non plus. Donc euh, apparemment ça a l'air de pousser. On voit que le, les premières feuilles sont toutes euh, desséchées. Par contre le, le, la suite en fait euh, continue de pousser très bien. Donc, euh, donc bon, rien n'est perdu. Ça, pour moi, ça, ça pousse plutôt bien. Là j'ai positionné euh, bah, des salades en fait. Euh, euh, décomposer. donc un petit clin d'œil à, à Ludo euh, du potager du bienheureux donc euh, j'ai vu là dans sa, ses dernières vidéos qu'il avait euh, qu'il avait fait ça pour protéger euh, ses légumes lui aussi donc euh, voilà j'essaie je, je, de, de de reprendre les, les, les idées qui me semblent vraiment très bonnes donc euh, voilà merci Ludo euh, j'ai repris mon, mon idée tu vois et euh, ce qui est rigolo c'est que cette salade que j'avais simplement posée euh, sur mon paillage et eh ben, elle, elle, elle continue à pousser en fait elle a dû euh, réussir à se réimplanter on voit qu'elle remonte en fait donc c'est bon voilà je, je vais la laisser pousser on verra bien c'est l'énergie du désespoir donc euh, je, je, je récupérerai peut-être les graines pour voir euh, au final ce que ça donne donc euh, voilà alors ce qu'on voit aussi c'est que les graminées poussent vraiment bien hein. ils ont déjà une une belle tête, ça va me faire une belle, une belle séparation là entre le, le jardin d'avènement et le, et le potager. Une dernière chose que j'ai planté. Euh, donc j'avais aussi euh, un petit peu d'échalotes de, de ce côté-ci. Euh, j'ai nettoyé tout ça et euh, là j'ai sous le, la paille j'ai mis des euh, échalotes, euh, oignons euh, red baron et euh, il y avait des oignons de Roscoff donc j'en ai planté une partie à l'extrême droite là il faudra que je nettoie un peu un petit bout de terrain supplémentaire pour je sais pas si ça sera sur les côtés là ou là pour pouvoir mettre le reste de mes oignons euh, j'ai pas pu tout mettre donc euh, voilà alors, chose que je vous ai pas montré c'est le persil que j'ai mis l'année dernière donc bah là, il a l'air de vraiment bien reprendre. Hein. Cette fois-ci, on a l'impression que ça, ça part vraiment. Là, on voit euh, ma vigne. Enfin, une des, de mes vignes, j'en ai trois pieds. Donc deux à l'extérieur. Donc c'est Aladin, Perdin et... Euh, L'autre, je sais plus, euh, c'est toutes les trois des mêmes euh, les variétés de Donc Aladin, Perdin et Amandin. Donc, euh, donc là, j'en ai une ici et une ici. Donc voilà, que je laisserai monter, on voit que ça pousse gentiment. Là c'est les premières années où vraiment ça pousse, donc euh, celle-ci en fait euh, je, je l'ai déplacée. elle était un peu plus loin et en fait euh, j'avais mal positionné en fait là les piles poils au niveau du poteau. Donc euh, voilà, là ici euh, dans le, les deux bacs en fait là j'ai rien, par contre ici j'ai mis de la laitue à pia, ici euh, j'ai mis de la reine de mai et des radis au milieu. Donc, comme il pleut euh, euh, bien euh, en permanence, un petit peu tous les jours, ça devrait bien, bien donner. Donc je vais vous montrer, euh, là un petit, le, euh, un petit point sur les framboisiers, là, donc j'en ai un ici, les autres sont de l'autre côté, je vous les montrerai tout à l'heure, donc ils poussent euh, tranquillement. Bon là il n'y a plus trop de fleurs, hein, c'est fini les fleurs de ce côté là, j'ai encore euh, un lilas ici, un autre, là, le sorbier des oiseleurs donc lui il fleurit donc il va faire des petites boules après donc je vais vous montrer ce que j'ai dans la serre donc voilà les premiers pieds de tomates que j'ai replanté donc bah, on voit qu'ils poussent très bien, hein. ah, voilà ils sont vraiment bien implantés hein. donc, là on voit vraiment qu'ils ont une belle tête ça devient plus sympa donc là on voit que vraiment, voilà, le, la, la greffe a prise, on va dire. Donc euh, là, il y en a qui sont un peu plus petits que les autres. Bon, je ne l'avais pas précisé, mais euh, quand je les ai implantés, euh, bien sûr, euh, je les ai mis au plus bas que je pouvais, euh, sous les premières feuilles, euh, justement euh, pour encore euh, qu'elles génèrent euh, plus de racines, qu'elles s'implantent encore mieux. Donc là, on en a quelques-uns qui, euh, qui sont vraiment très bien, hein, mais même les petits euh, pousses, il hein, n'y a pas de souci. Euh, c'est juste que voilà, ça va prendre un petit peu plus de temps donc euh, bon, euh, j je ne sais pas quand euh, je, je pourrais récupérer mes premières tomates mais si euh, ça continue comme ça, euh, mon objectif de récupérer euh, les premières tomates euh, début juillet, euh, euh, je devrais réussir à l'atteindre euh, si on n'est pas embêté par euh, euh, un éventuel gel euh, avant les seins de glace donc euh, voilà, alors ce que j'ai rajouté, voilà les melons donc, euh, donc là on a des melons vieille, vieille France ici j'ai des salades qui avaient poussé spontanément j'en ai déjà mangé une, bah, elle était très bonne euh, une autre que j'ai laissée comme de toute façon j'ai pas besoin de la place pour l'instant je verrai si j'ajoute autre chose ici un melon en boule d'or donc ils sont assez petits hein, mais bon, ils, euh, voilà, euh, comme la température est bonne ils poussent, euh, ils poussent gentiment ici euh, donc, euh, voilà, le melon tigre d'Arménie Pousse Toi, Canel, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Donc, mon autre pied de vigne que j'ai fait pousser à l'intérieur, donc petit clin d'œil à F1 RCX. Donc, Philippe, voilà, tu vois, j'ai suivi tes conseils. Je n'ai pris que des variétés de, de l'INRA, donc euh, pour être sûr d'avoir de, de, plus de chance de mon côté. Donc, voilà, et le dernier melon, c'est le melon noir des carmes. Alors, j'ai hésité encore à remettre des, des salades à l'extérieur, je vais attendre qu'il fasse un petit peu meilleur là Mais euh, voilà, si ça continue comme ça, euh, ben, je pense qu'il n'y aura pas de soucis euh, Même pour celles qui sont à l'extérieur, euh, à voir, hein, vraiment, euh, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus mais... Allez viens Canel Cannelle, Cannelle. Euh, ben, écoutez, euh, euh, j'espère que vous avez aimé euh, cette vidéo donc euh, comme d'habitude, euh, mettez un petit pouce en l'air, partagez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, allez, à bientôt